ce soir. Euh, je vais, Vous allez m'excuser, je ne vais pas peut-être beaucoup chanter parce que j'ai un concert le lundi. Je sens que la voix est déjà en train de me donner des clignotés en rouge. Ta vie pour mon ma délivrance, Seigneur, car le sang des animaux ne suffisait pas, tu n'es pas allé à la croix. Je reste le même Tu as payé trop cher Ma vie devrait vrais est donnée Le monde pour qu'il puisse dire C'est pas pour rien que Jésus a payé trop cher Tu y as payé trop cher. Cela devrait, cela devrait s'expliquer. Par ma vie pure et sainte. C'est pas pour rien que tu y as payé trop cher. C'est avec joie. ses enfants qui mangent les fruits de sa sueur. Il se dit, ce n'est pas en vain que Jésus En te réjouissant, fier tel que tu te dis, c'est pas pour rien que j'ai eu à payer. Pour rien que tu y as payé trop cher Quand tu y es payer le double. Ma vie de santé était oh, oh, oh, que la croix m'avait offerte ne peut être négociée. Je veux tout ce pourquoi tu as payé. que tu as payé trop cher, oh tu as payé trop, tu as payé, tu as payé trop et même au double, cela devrait s'expliquer. Quand ma vie pure et sainte, c'est pas pour rien que tu payer pour quelque chose et que vous trouvez que cette chose-là ne correspond pas au prix que vous avez payé. Ce qui va motiver votre réclamation, c'est quand vous pensez au prix que ça vous a coûté. Vous payez pour une maison, on vous dit c'est 500 dollars par mois, et vous avez une idée de ce qu'une maison de 500 dollars par mois doit être vous allez là-bas, vous trouvez des toilettes qui, qui, ne, sont pas, qui ne sont plus d'usage, vous trouvez des histoires sales. La première chose que vous allez dire, c'est avec ce montant ici que j'ai payé, de voir quand on pense à ce que Dieu a payé, à ce qu'a coûté notre bien-être, notre salut. Notre délivrance, notre prospérité. Là où il a dit tout a été accompli. Oh bon, c'est la révolution. Oui tu as payé trop. Être...